Il est 17h14. La colonne d'assaut des hommes du raid est lancée. On entend des détonations. Le rideau métallique s'ouvre. À l'intérieur, on aperçoit un homme à terre. L'assaut final est donné, longuement nourri à l'arme automatique. Au fond du magasin, on peut apercevoir un homme surgir. Des grenades sont lancées pour stopper sa route. Le forcené Le forcenaire... est immédiatement stoppé par des dizaines de coups de feu. Les otages peuvent enfin sortir de l'enfer Se mettre à l'abri Un policier blessé est évacué Un autre est au sol L'assaut est terminé Il a duré a moins de trois minutes premières images de, de l'assaut qui a été donné à porte de Vincennes Il s'agit de l'assaut donné contre la supérette hyper cacher. Regardez ce sont les hommes du raid qui investissent grenade pour ouvrir la porte. Dominique, euh, ouais. Daniel Serdant. Oui. Les hommes sont positionnés. Et on... puis euh, ils rentrent à l'intérieur de l'hypercachère. On le rappelle où est retranché le tueur de Montrouge. Armé de deux kalachnikov, il on retient en en avant. cinq otages. On a les hommes du raid qui pénètrent avec les boucliers. Un groupe d'une a... dizaine d'hommes, un groupe d'une dizaine d'hommes équipés. Regardez, Ils entrent l'un après l'autre, un à gauche, un à droite. Ces systèmes-là, ils vient. ont pris les ouvertures. Qui sont les premiers à, à pénétrer ce sont des ce sont les tireurs ce ceux qui, qui sont qui... Rend... le bouclier vous avez d'abord vous avez le bouclier qui vous protège l'ensemble du, du corps et qui et qui protège et euh, on regardez, regardez voit les, les images des, des, des sûrement des, des gens qui étaient pris en otage à l'intérieur de la supérette qui sortent et, en courant et puis comme dit dominique c'est peut-être des gens qui étaient bloqués dans les dans les portes cochères oui. c'est pour ça qu'on avait dit 5 au départ et pour finir il y en avait 10 voilà les images qui sont à notre disposition euh, images regardez de l'assaut que l'on va revoir donc Entrée à droite, entrée à gauche, on a un groupe qui s'est positionné à droite, euh, Daniel Cerdan, oui. le bouclier, Donc la grenade. D'ailleurs, on se